a la olé je vais grimper dans l'arbre Et aller directement voir le nid parce qu'il est quand même plutôt beau Donc je vais vous le montrer, vite fait Hop. Voilà, Il est juste en haut, je ne sais pas si vous le voyez là Donc euh, je finis de m'habiller Et on va grimper dans l'arbre je vous montre tout ça A de suite C'est parti pour le combat, allez on va grimper, c'est pas qu'il y aura assez de batterie Excusez-moi me mm -hmm. Déjà attaqué, bon c'est normal. On aida à voulu s'amuser un petit peu, mais on sait qu'ils vont revenir dans le lit. Allez, je vous montre ça. Okay, hein. Allez, on va essayer de, de grossir, d'ouvrir le, le nid. Donc voilà Dédé, j'aurais pu le traiter à la perche, à tous les frelons qui sont sur le, le micro. Ils sont en train de vous bouffer le micro. Voilà. Un petit coup de fleuve. Voilà. Bon, mais Dédé, il adore ça. Donc maintenant, il faut laisser agir. Et euh, mais voilà. Allez, je vais descendre. Et je vous reprends tout à l'heure. A de suite. On voilà dès dès la vidéo est terminée. Un dernier frelon qui était sur le micro. Voilà. Donc là on voilà, va se déshabiller en toute sécurité. Un peu essoufflé. Hein. J'aurais pu le traiter à la perche, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai voulu m'amuser un petit peu. Voilà, c'est un peu calme à ce moment, donc c'est bien quand même. Des interventions comme ça. Allez, on va arriver à la voiture, on va levé la combi On va regarder si on est en sécurité Je me répète, mais c'est important Un peu de sport, ça fait du bien Allez Oh ben, la caméra doit être sale, bon, ben dites moi ce que vous en pensez les Dédés. laissez un petit commentaire, et moi je vous dis à très bientôt. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelant Alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah